Bonjour Seydou Badji. Bonjour Médaye Koumba Voilà, Seydou Badji, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge, sénégalaise déléguée du personnel. Alors, ce 1er mai, on a fêté la fête du travail, comme d'habitude dans le monde. Alors, comment l'avez-vous célébré au niveau de la Croix-Rouge Merci Médaye Koumba Merci à vos auditeurs du FM. Je suis très heureux que vous m'entendez votre micro et pour vous passez à votre émission de la matinale. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi de vous dire d'abord que la présentation que vous avez faite est exacte. Je suis à mon poste depuis 2011 en tant que délégué du personnel, à l'instant même que je vous parle, donc 12 ans que je suis délégué du personnel. En 2016, je suis devenu le secrétaire général et j'ai pu remplir les deux mandats. À cause de la COVID-19, mon, mon mandat a été prolongé et bientôt, euh, je dois devoir partir. C'est un moment très important pour nous en tant que syndicalistes. Comme vous m'avez interpellé par rapport à la fête du 1er mai, nous avons passé sous de bons auspices pour des raisons simples. Parce que nous avons lutté pendant sept ans, jour pour jour, pour quand même arriver au résultat que nous avons eu. Mais je ne voudrais pas aujourd'hui, à votre micro, les décliner. Nous vous inviterons, vous, la presse, peut-être euh, au moment où il y aura le changement au niveau de la Croix-Rouge, c'est en ce moment que je vais décliner les grandes lignes. D'accord. Mais pour résumer un peu par rapport à ce qui s'est passé en ce 1er mai 2023, ça sera mon dernier euh, mai en tant que responsable du syndicat. Ce que je peux ajouter en plus, c'est que le virus est déjà entré concrètement dans mon corps. Je ne pense pas pouvoir partir et laisser mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, mes collègues vivre des situations que je ne souhaiterais pas que derrière moi ça puisse se reproduire. Nous y reviendrons le moment venu. Alors, pour dire vrai, je disais tantôt que sept ans durant, nous nous sommes battus Quand j'ai pris le syndicat en 2016, la bataille était difficile, avec parfois des résultats ni fibres ni raisin. Mais nous avons tenu tête. À cela, il faut ajouter la capacité de discernement et l'expertise de la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs du Sénégal, la CFA, qui nous a accompagnés. Pour arriver aujourd'hui à avoir ces résultats dont je vais décliner plus tard. Mais je vais peut-être vous donner le plus important de ces résultats. C'est plutôt la signature de l'accord d'établissement. Qu'est-ce que l'accord d'établissement? Pour certains qui le savent, les syndicalistes en particulier, c'est un document qui lit l'employeur et les employés et qui définit les rôles de toutes sortes. Pour que le travail puisse bien aller et pour qu'à partir de ce document, nul ne puisse traiter un travailleur comme un sous-homme. Ou également embêter une femme dans son travail. Un coup ce document est aujourd'hui signé, certes, mais nous allons rester encore très vigilants. La vigilance est de mise pour tout ce que l'on fait dans la vie et il faut le faire. Il faut être sur l'équilibre. Nous avons des dossiers à secouer bientôt afin qu'on puisse comprendre réellement si cette Croix-Rouge est sur la bonne rente. C'est-à-dire, elle est aujourd'hui est, grâce peut-être à ses dirigeants qui, il me semble, d'après leurs intentions, ils sont intègres. Si c'est le cas. Nous aurons le temps de faire le bilan de toutes ces années que nous avons vécues avec eux entre deux équipes et la nouvelle équipe qui peut-être va bientôt terminer. Est-ce qu'il va dire le temps va nous juger Mais en tant que syndicaliste, nous aurons à dire les choses sans complaisance, telles que si on a vécu des choses ou des choses dont on remarque et qu'on observe en ce moment et qui vont définir l'avenir des travaux de travers la Croix-Rouge d'ici les années à venir. Permettez-nous oui. de saluer euh, quand même la main généreuse de l'État du Sénégal. Il va de soi. Oui. Parce que la Croix-Rouge sénégalaise n'est pas sans savoir que d'utilité utilités publiques suite dans le décret de 1963 que la Croix-Rouge sénégalaise a été mise sur pied. C'est la première fois dans l'histoire à ce que je sache que l'État met des moyens colossaux pour aider la Croatie à un précipité. Je dirais hélas. Mais nous aurons à rendre compte à ces autorités le moment venu pourquoi j'ai dit hélas. Mais nous prenons acte de l'apport de l'État. La nous prenons acte de l'apport de, de la présidente de la République. Nous prenons acte aussi du travail qui a été mené entre les deux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Éducation nationale, pour assurer un certain nombre de, de paquets, je dois dire, pour pouvoir alléger le côté salarial au niveau de la rouge. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons faire que des grids d'informations que nous aurons le temps, le moment venu, les décliner de manière beaucoup plus large, afin que tout le monde comprenne. Au nom du syndicat autonome des travailleurs de la Forêt sénégalaise oui. et de mes collègues de, du Collège et du personnel, il me revient à saluer cet accord de l'État et à leur dire merci pour cet appui qui s'est déroulé depuis 2020, 2021 et à 2022. Voilà. Et à ce sens qu'aujourd'hui, oui, allez-y, Badji. Voilà, donc, je disais que on n'est pas médicant, dans l'État puisse faire quelque chose. Il faut saluer. Mais non, je le dirais tantôt que nous aurons à étudier cet accord de l'État et nous ferons un bilan. Sans complaisance, comme je l'ai dit tantôt, si ce bilan, ce, cet accord de l'État a pu jouer un très grand rôle dans la gestion de la Croix Rouge, nous vous le dirons, en accord en, en corrélation, avec l'accord le, le, euh, d'établissement, comme je l'ai dit tantôt, qui est un document très capital qui vient d'être signé il y a quelques semaines. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu voilà des difficultés que, que rencontrent les travailleurs de, de, de, de la Croix-Rouge au Sénégal. Les difficultés, c'est peut-être euh, des choses dont peut-être nous pouvons essayer de, de, de secouer. C'est-à-dire que nous sommes restés pendant plus de dix ans sans avancement. Mais cela a été peut-être d'une partie réglé entre les du éducationnels et la gouvernance de la Croix-Rouge suite à notre requête que nous avons euh, euh, déposée au niveau de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. C'est des connexions, c'est des questions connectes qu'il faudra peut être prendre avec des pincettes, voir dans l'avenir si cela va prospérer. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de voir réellement le fonctionnement de la croire, qui, bon an, mal an, paye certainement des salaires qui, bonhomme, malhomme, peut-être, est parvenu aujourd'hui à régler les questions de cotisation sociale, sauf l'IPREF, où il y a beaucoup de difficultés. Donc, voilà la situation aujourd'hui, si on peut dire de manière antérieure ce qu'on est en train de vivre, parce que pour le présent, il y a quand même un mieux. C'est-à-dire, quand l'État prend en charge un certain nombre de travailleurs qui l'emploient lui-même en payant le salaire, c'est en soi quelque chose qui, a, qui est arrivé à un bon moment pour aller. Mais si nous regardons dans le rétroviseur, il va se dire qu'il y a beaucoup de choses dont la Cour à -rouge doit faire des efforts. C'est en ça que je disais tout à l'heure qu'avec les négociations au niveau de la section du travail, cette question pourrait aujourd'hui être derrière nous si d'aventure la Cour à va euh, dans le sens que l'inspection du travail, dans son, euh, disons, dans son jugement des questions, a pu régler entre les deux parties. Si le respect de cela est fait, il n'y aura pas peut-être beaucoup de problèmes ici à la Croix-Rouge. Mais j'ai l'habitude de dire qu'un syndicaliste est un casse Nous avons à regarder si ce qui est fait est correct, nous accepterons. Si ce qui est fait n'est pas correct, nous attaquerons. cest cette position où nous sommes, mm -hmm. depuis que tous ces avantages de l'État que l'État a fait, c'est pour cela depuis trois ou quatre ans, personne ne nous a entendu parler. Vous-même, peut-être, vous depuis lors, vous êtes absent au niveau de la couverture de nos, de, de nos manifestations. Oui. C'est dû au fait que l'État a pu mettre quelque chose, et nous, sommes, nous avons dit... Dans, en concert avec l'ACFA, qu'il faut peut-être mettre la pédale douce pour attendre et voir ce qui va se passer plus tard. D'accord. Est-ce que, Badji, vous, vous trouvez pertinent le, le, le dépôt des cahiers de doléances Oui. Le cahier de doléances, ça doit, rester, ça doit devenir à chaque premier er décembre. excusez-moi, à chaque 1 mai. Oui. Pourquoi Parce que c'est là. Si les syndicats de l'Orient des les années passées ou l'année précédente, euh, des, y a, y a des on, on il y a des avancées, on apprécie. S'il n'y a pas des on remet à nouveau toutes les questions qui n'ont pas trouvé réponse. En ce sens aujourd'hui, les augmentations de salaire que demande mon central syndicales respectif sont à l'ordre du jour, que ce soit dans le public ou dans le privé. Parce aujourd'hui, le coût de la vie a beaucoup augmenté. Et je prends un petit exemple. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple l'argent qu'on nous avons pour le transport, les 2800 francs, et je de l'annoncer devant vos, vos micros, aujourd'hui, cette somme semble être une somme dérisoire. Et donc, les syndicats sont les centrales et les unités syndicales de base. Sont dans l'obligation de voir dans quelle mesure il faudrait améliorer euh, cette prime de transport, autant pour moi. Ainsi donc, vous voyez que le 1er le, le, le mai doit être maintenu et que le dépôt de cas de doléance à la présidence de la République et que aussi les unités syndicales de base dans les entreprises, comme on les appelle, les, les, les syndicats de branche, ont aussi la latitude de formuler leurs revendications en interne pour les déposer et ensuite les remonter au niveau de leur, de leur centrale pour que demain, on puisse suivre ces dossiers pas à pas au niveau de chaque entreprise. Comme par exemple, euh, la personne le fait avec le, la Croix-Rouge sénégalaise, c'est-à-dire le syndicat que je dirige il y a nettement plus de sept ans. Alors donc voilà, résumé ce qu'il faut dire à ce que j'ai pu comprendre votre question par rapport, est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui de fêter le, le, le premier. Mais également aussi, l'histoire, il, il faut la rappeler, par devoir de mémoire, il faudrait que les travailleurs du monde entier se rappellent de ceux-là qui ont perdu la vie pour la première fois à travers le monde, si je m'abuse, aux États-Unis, pour que chaque premier mai aujourd'hui on puisse commémorer en partie pour revendiquer, mais également se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie dans les luttes syndicales ou si on perd de la vie en cours de route par maladie, de travail, etc., négligé par l'entreprise, par-ci, par-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que ces problèmes sont récurrents au niveau des entreprises. Par exemple, la prise en charge, quand elle n'est pas bien appliquée, un, un travailleur qui tombe malade, qui n'est pas bien soigné, risque de passer. Et si le pays passe, Finalement, nous sommes obligés de dire à notre chef, c'est-à-dire à notre employeur, qu'il faut se tester et il faut faire mieux pour que les travailleurs puissent avoir de meilleurs prises en charge pour pouvoir, une fois, tomber malade ou la famille, ainsi de suite, de les prendre en charge. Voilà. Juste une dernière question, Badji, une minute. Est-ce qu'un bon syndicaliste doit faire de la politique si oui, un bon syndicaliste doit faire la politique, oui. euh, moi, je ne suis pas un historien, mais je peux ajouter quelques noms de syndicalistes. Dédouillon était un syndicaliste. Je crois savoir qu'Abdoulayli était un syndicaliste. Ça, c'était déjà dans, au XXe siècle. Ils ont fait du syndicalisme, mais également de la politique. Les deux, à mon point de vue, vont le faire. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas politique, on fera la politique à votre place. Un si des syndicalistes sont membres d'un parti, puissent être des responsables conséquents. Ils ne peuvent pas grand euh, danger, euh, si je puisse le dire ainsi, les revendications qu'ils doivent porter à l'État qui doit trouver des solutions pour ces questions. Ainsi donc, il une loi autorisée, demain, ou toujours au niveau de l'État, ou en tant qu'ancien par exemple, si je prends certains minutes, ils étaient des, des anciens secrétaires généraux. Aujourd'hui, ils peuvent se rappeler qu'au moment où ils étaient syndicalistes, voilà les difficultés des travailleurs Et peut-être, avec euh, l'expérience de leur passé, ils peuvent apporter des solutions par rapport à ça. Je peux vous dire, en ce qui me concerne, j'ai pu le vérifier pour ne pas le citer. Le ministère de la fonction publique j'ai rencontré beaucoup de syndicalistes qui ont une oreille bien attentive et qui puissent apporter des solutions en ce qui concerne même ce que j'ai décliné tout à l'heure, les, les problèmes à solutionner pour la province sénégalaise. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hiatus à, à dire. Donc, il faut qu'un syndicaliste aussi soit un comandériste euh, également. Il peut être on euh, comandériste, euh, un politicien. Je pense que, voilà, résumé ce que je peux répondre à votre question. Euh, je, je voudrais revenir en arrière, mais je vous demanderai de rester à l'écoute. Nous vous aurons à inviter votre radio, peut-être pour une émission spéciale pour décliner beaucoup de questions. Et également, un point de presse sera fait d'ici là pour euh, parler, revenir... Sur toutes les questions de la Croix-Rouge sénégalaise. D'accord. C'est Doubalzir. Réumé, vous remercie pour la disponibilité. Merci, Dekumamoro. À bientôt, au revoir. Voilà. Et, et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise, délégué également du personnel. Dekumamoro.